Bonjour, aujourd'hui on va étudier la myologie du pied. Alors les muscles du pied se répartissent en trois groupes. Un groupe musculaire dorsal, un groupe musculaire plantaire et un groupe des muscles interosseux. Alors pour le groupe musculaire dorsal, il est constitué par le muscle pidieux ou muscle court extenseur des orteils. On distingue aussi les tendons distaux du muscle long extenseur des orteils. Le groupe musculaire plantaire, disposé lui-même en trois sous-groupes, qui sont le groupe médial, ce sont les muscles destinés à l'hallux, qui sont le muscle abducteur de l'hallux, le muscle adducteur de l'hallux et le muscle court fléchisseur de l'hallux. Un groupe latéral, ce sont les muscles destinés au cinquième orteil, c'est le muscle abducteur du cinquième, le muscle court fléchisseur du cinquième et l'opposant du cinquième et un groupe euh, moyen constitué du muscle court fléchisseur des orteils, muscle carré plantaire et les muscles lombricaux et enfin les muscles interosseux constitués par les muscles plantaires et les muscles dorsaux Sur cette coupe transversale passant par les métatarsiens, on distingue les trois groupes musculaires du pied. Il y a un groupe musculaire dorsal où on voit ici les tendons du muscle court extenseur et long extenseur des orteils, indiqué ici par des flèches vertes. Et un groupe musculaire plantaire avec les trois groupes un groupe médial qui est constitué du muscle destiné à la luxe. On voit ici entouré par une couleur bleue. Et un groupe musculaire latéral. C'est les muscles destinés au cinquième orteil. Qu'on voit ici entouré par une couleur rouge. Et un groupe moyen. Qu'on voit ici. Entouré par une couleur verte. Et enfin, c'est les muscles interosseux. Et les interosseux plantaires et dorsaux qu'on voit ici en couleur noire donc on va commencer par le groupe du muscle de dos du pied avec le muscle court extenseur des orteils ce muscle court extenseur des orteils a pour origine la face dorsale du calcanius près de l'entrée du sinus du tarse. à ce niveau indiqué par la flèche bleue ce muscle a un chef fusiforme aplati qui se divise en trois faisceaux, qu'on les voit ici colorés en bleu et ces trois faisceaux se prolongent chacun par un tendon qui rejoint le tendon du muscle long-extenseur des orteils correspondant. Et en couleur jaune, on distingue les tendons du muscle long-extenseur des orteils. Et ces tendons se terminent sur la base des phalanges Moyen et distal des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes orteils. Quand vous voyez sur ce modèle anatomique, on distingue un autre muscle qu'on voit ici coloré en bleu, c'est le muscle court extenseur de l'allux. Ce muscle Représente le faisceau interne du muscle court-extenseur, c'est l'on juge par son origine commune avec les trois autres faisceaux du muscle court-extenseur des orteils. Donc l'origine, c'est le, le tendon du muscle court-extenseur des orteils. Il a un trajet qui est fusiforme et se termine au niveau de la phalange proximale du lalux. Ce muscle est énervé par le nerf fibulaire profond. Le muscle court-extenseur des orteils permet l'extension des orteils deuxième, troisième et 4e et la stabilisation des tendons de long extenseur A noter aussi que le muscle court-extenseur de l'hallux permet l'extension de la métatarsophalangienne du lalux. Maintenant, on va étudier les muscles plantaires du pied. Et on va commencer par le groupe musculaire médial. C'est le groupe du muscle destiné à lalux. Et on va commencer avec le muscle court-fléchisseur de lalux. Ce muscle s'insère sur la face plantaire ou la face inférieure de l'os coboïde et de l'os cuniforme latéral. Il a un corps charnu qui est fusiforme et court, formant du chef latéral et médial. Si on distingue les deux chefs, médial, latéral marqué par une couleur jaune ce muscle se termine par deux tendons alors le tendon latéral il va rejoindre le cisamoïde latéral et la base latérale de la phalange proximale du lalux et le tendon Médial rejoint le sisamoïde médial et la base médiale de la phalange proximale de l'allux. Pour l'énervation, le faisceau médial est innervé par le nerf plantaire médial et le faisceau latéral est énervé par le nerf plantaire latéral. Le muscle court fléchisseur de l'allux permet la flexion de la phalange proximale de l'allux. Le deuxième muscle de ce groupe média, c'est le muscle adducteur de l'allux. Ce muscle présente deux chefs, un chef oblique et un chef transverse. Le chef oblique qu'on voit ici coloré en bleu, né sur la tubérosité du cuboïde, ni ici par la flèche jaune, et sur les bases de troisième et quatrième métatarsien. On voit ici indiqué par des flèches jaunes. Et un chef transverse coloré en bleu avec, qui naît avec trois languettes sur les trois dernières articulations phalangien qu'on voit ici indiqué par des flèches vertes les deux faisceaux convergent vers la base de l'allux et se terminent au niveau de la base de la phalange proximale de lalux. indiqué ici par la flèche bleue. Le muscle adducteur de l'allux est énervé par le nerf plantaire latéral. Comme son nom l'indique, ce muscle permet l'adduction de l'allux. Le troisième muscle de ce groupe médial, c'est le muscle abducteur de l'allux. Ce muscle naît au niveau du processus de la tubérosité du calcaneus on voit ici indiqué par la flèche bleue il est un corps charnu qui est fusiforme et sagittal et qui longe le bord médial du pied. il se termine par un tendon sur la base médiale de la phalange proximale de l'allux qu'on voit ici indiqué par la flèche verte ce muscle est énervé par le nerf plantaire médial il permet l'abduction et la flexion de l'allux maintenant on va étudier le groupe musculaire latéral c'est le groupe du muscle destiné au cinquième et on va commencer par le muscle court fléchisseur du petit orteil qu'on voit représenté sur ce modèle anatomique. Ce muscle prend insertion sur l'os cuboïde et sur la base du cinquième métatarsien, indiqué par la flèche verte. Il a un corps musculaire qui est fusiforme et sagittal Et il se termine par un tendon sur la base de la phalange proximale du cinquième orteil indiqué par la flèche rouge. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire latéral. C'est un muscle fléchisseur du petit orteil. Le deuxième muscle de ce groupe est Latéral, c'est le muscle opposant du cinquième orteil. Ce muscle naît sur la face inférieure du cuboïde indiqué par la flèche rouge, et sur la base, la face inférieure de la base du cinquième métatarsien, indiqué par la flèche jaune. Il a un trajet qui oblique latéralement et... Il se termine sur le bord latéral du cinquième métatarsien. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire latéral. Il a comme action le rapprochement du cinquième orteil de l'axe du pied. Le dernier muscle de ce groupe latéral, c'est le muscle abducteur du cinquième orteil. Ce muscle naît au niveau du processus latéral de la tuberosité du calcanium indiqué par la flèche jaune. Il a un corps musculaire qui est fusiforme et sagittal et qui longe le bord latéral du pied Il se termine par un tendon au niveau de la base latérale de la phalange proximale du cinquième orteil indiqué par la flèche bleue. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire latéral. C'est un muscle abducteur et fléchisseur du cinquième orteil. Maintenant, on va étudier les muscles du groupe moyen et on va commencer avec le muscle carré plantaire. Ce muscle, né par deux chefs sur la face médiale inférieure du calcaneus, indiqué par les deux flèches bleues, les deux chefs convergent l'un vers l'autre et fusionnent. Il se terminent sur la face profonde de tendon de l'enfléchisseur des orteils avant sa division. Ici, on voit le muscle, l'enfléchisseur des orteils coloré en bleu. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire latéral. C'est un muscle auxiliaire de l'enfléchisseur des orteils. Le deuxième muscle de ce groupe moyen, c'est le muscle court fléchisseur des orteils. Il naît au niveau de la tubérosité du calcanus, indiqué par la flèche bleue. Il a un corps charnu qui est épais. Et qui se divise en quatre corps fusiformes et qui se prolonge par un tendon destiné aux orteils, deuxième, cinquième orteils. On voit ici les tendons de ce muscle destinés aux quatre derniers orteils. Pour la terminaison, il se termine par deux languettes sur les bords de la phalange moyenne des orteils deuxième, troisième, quatrième et cinquième, qu'on voit ici en couleur jaune. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire médial. Le muscle court fléchisseur des orteils permet la flexion de l'interphalangien proximal des orteils 2e, 3 4e et cinquième e orteils. Les derniers muscles de ce groupe moyen sont les muscles lombricaux. Les muscles lombricaux sont des quatre petits muscles annexés au tendon de l'enfléchisseur des orteils. Coloré en bleu, c'est le long fléchisseur des orteils. On voit que ces muscles lombricaux, ils prennent leur origine sur le tendon du muscle long fléchisseur des orteils. Ils ont un trajet qui va gagner la face dorsale des orteils et ils vont se terminer sur la, la base de la phalange proximale de l'orteil correspondant. Indiqué ici par des flèches bleues et aussi par une expansion dorsale sur le tendon de l'extenseur correspondant. Ce muscle il est énervé par le plantaire médial pour les deux premiers et par le plantaire latéral pour les deux autres. Les muscles lambricaux sont des fléchisseurs de la phalange proximale et extenseurs des deux autres. Maintenant, on va étudier le groupe musculaire interosseux qui comprend les muscles interosseux plantaires et les muscles interosseux dorsaux. Sur ce modèle anatomique sont représentés les muscles interosseux plantaires. Ils sont au nombre de trois. Ils prennent leur insertion sur la base et versant médial des métatarsiens de 3e, 4e et 5e métatarsiens, indiqués ici par des flèches bleues. Ils ont un corps musculaire qui est grêle et fusiforme et ils vont se terminer par un tendon sur le versant médial de la base de la phalange proximale. Des orteils, troisième, quatrième et cinquième orteils. Les muscles interosseux plantaires sont énervés par le nerf plantaire latéral et ils permettent l'adduction des orteils, c'est-à-dire ils rapprochent les orteils. Les muscles interosseux dorsaux du pied sont au nombre de quatre. Et qui occupent les espaces interosseux qu'on voit ici indiqués par des flèches bleues. Euh, leur corps musculaire est bipenné aplati et ils vont se terminer par un tendon sur le versant latéral de la phalange proximale du de deuxième, troisième et quatrième orteil indiqué ici par une couleur verte et sur le versant médial de la phalange proximale du deuxième orteil, indiqué ici par une couleur bleue. Les muscles interosseux dorsaux du pied sont innervés par le nerf plantaire latéral. Ils vont permettre l'abduction des orteils, c'est-à-dire ils écartent les orteils et permettent également la flexion de la phalange proximale, des orteils, deuxième, troisième et quatrième orteil. Il faut noter que les muscles de la région plantaire, ils sont disposés en quatre couches. Donc après l'excision de la peau et de fascia plantaire, on trouve le muscle abducteur du lalux et le muscle abducteur du petit orteil et le muscle court fléchisseur des orteils. La deuxième couche est composée des muscles annexés au tendon du muscle long fléchisseur des orteils, c'est-à-dire le muscle carré plantaire et les muscles lombricaux. La troisième couche comprend le muscle court fléchisseur du lalux. Le muscle adducteur du lalux. Le muscle court fléchisseur du petit orteil. Enfin, la quatrième couche comprend les muscles interosseux plantaires. Et les muscles interosseux dorsaux. Donc, Sur ce modèle anatomique, on va essayer de voir les différentes couches. Qu'on a vu tout à l'heure. Donc, après excision de la peau, on va enlever maintenant la ponévrose plantaire ou le fascia plantaire et on va tomber directement sur les muscles de la première couche, représentés par le muscle abducteur de l'allux, qu'on va l'enlever, le muscle court fléchisseur des orteils et le muscle abducteur du petit orteil. Ensuite, on se retrouve avec les muscles de la deuxième couche. Et les muscles de la deuxième couche, ce sont des muscles qui sont annexés aux tendons de l'enfléchisseur des orteils. Ici coloré en bleu, on voit les tendons de l'enfléchisseur des orteils. Et sur ces tendons, il prend insertion le muscle carré plantaire qu'on voit ici. Coloré en bleu et les muscles lombricaux. Donc on va les enlever maintenant. Voilà. Et on se retrouve avec les muscles de la couche, de la troisième couche, représentés par le muscle court fléchisseur de l'allux, le muscle adducteur de l'allux avec son chef oblique et son chef. Transverse et le muscle court fléchisseur du petit orteil. Il y a aussi le muscle opposant du petit orteil. Enfin, la quatrième couche représentée par les interosseux plantaires et les interosseux dorsaux.